Depuis plusieurs semaines, la rumeur d'un crack inévitable sur les marchés financiers se fait de plus en plus insistante. Ce crack serait, selon les estimations de ceux qui suivent au quotidien la bourse et qui sont des professionnels, au maximum à l'échéance de, ce, de cet été. Alors le fait, le fait est qu'un certain nombre d'indices, qui sont des indices techniques et statistiques, qui permettent de faire des comparaisons entre de la situation actuelle et euh, les situations passées, et, et, et bien sûr les situations qui ont précédé euh, les grands cracks, Un certain nombre de ces indices techniques sont, sont au rendez-vous, notamment la hausse de ce qu'on appelle, enfin la hausse du, FIC, du VIX, qu'on appelle l'indice de la peur, qui, qui n'est rien d'autre que l'indice que de la volatilité, de l'évolution de la volatilité des, des actions. Eh bien, le VIX est encore à des niveaux qui ne sont pas des niveaux de pré-crac de pré mais qui sont déjà à des niveaux élevés et surtout ils ont, ils ont monté également un autre indice qui à mon avis est beaucoup plus significatif c'est la décorrélation qu'il y a entre eh d'un côté euh, la, on va dire, le, le, le chiffre d'affaires ou l'activité la, euh, économique réelle et puis au-dessus de ça euh, le niveau croissant des marchés financiers et euh, les deux courbes euh, d'évolution de ces grandeurs sont de plus en plus divergentes, c'est-à-dire que celles qui représentent les marchés financiers, euh, les, les valorisations des marchés financiers, euh, ne cessent de monter. Ce qui, bien sûr, n'est pas normal, puisqu'à long terme, on doit avoir plus ou moins une superposition de ces courbes. L'autre élément, qui est certainement le plus lourd de conséquences et qu'il faut surveiller de près, c'est à la fois des anticipations de, de hausse des taux d'intérêt qui sont faites là par des économistes qu'il s'agisse d'économistes qui suivent les marchés financiers spécialement ou qui s'intéressent plutôt aux questions, aux questions macroéconomiques et évidemment ceux qui s'intéressent à l'un et à l'autre à plus forte raison donc des anticipations ou plutôt des craintes de hausse des taux d'intérêt dans les mois qui viennent, en rapport avec, euh, avec le Covid, c'est-à-dire en fait avec les, les, les mesures qui ont été prises pour faire face au, au Covid et le décalage qu'il y a entre euh, les, les masses d'argent qui ont été déversées et puis euh, la réalité de la reprise économique. Donc ce troisième élément qui est la hausse des taux d'intérêt anticipés est euh, le plus lourd de conséquences. Et d'ailleurs, il y a... Au moins un indicateur qui ne trompe pas, c'est la, la tendance à la baisse depuis déjà quelques petits mois des obligations d'État de long terme, euh, puisque ces obligations d'État, comme toutes les obligations, sont inversement corrélées à l'évolution des taux d'intérêt, et le fait qu'elles commencent à diminuer signifie que les opérateurs en bourse, les investisseurs, s'attendent à ce que les taux d'intérêt baissent, ce qui justifiera donc d'anticiper leur, leur perte de valeur. Bonjour, c'est Pierre Beaumont, content de vous revoir pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons réfléchir ensemble à la question, face à ce risque de crack qui se profile et qui devient assez crédible pour qu'on le prenne au sérieux, quelle stratégie adopter pour s'en prémunir lorsqu'on est investisseur en bourse, naturellement faut-il, dès maintenant, sortir des marchés financiers Ou bien, existe-t-il d'autres solutions que l'on peut mettre en œuvre tout en restant sur les marchés Et nous allons essayer de comparer les portées de ces différentes solutions. Pensons par essayer de chiffrer quelle est l'ampleur de la perte que l'on pourrait subir si l'on reste, si reste exposé aux marchés financiers et en l'occurrence principalement au marché des actions, dans le cas où effectivement ce nouveau crack viendrait à se produire. Euh, autrement dit, se poser la question de quelle sera l'ampleur de la baisse des, des, indices, des indices actions. <coughs> Bien sûr, euh, nul ne peut le, la fixer aujourd'hui. Ce que l'on sait, c'est que historiquement, et à commencer par ce qui s'est passé au mois de, de mars, donc il y a, il y a 11 mois, en 2020, euh, ces, ces baisses profondes et des cours, donc ces effondrements qu'on appelle des cracks, euh, sont au moins d'une ampleur qui dépasse en général les 30% et qui historiquement ont été de 30 à plus de 50%. L'idée qu'en restant sur totalement exposé aux actions, on s'expose dans les mois qui viennent à une perte de 30%. La, la, la question par rapport aux stratégies que l'on va pouvoir déployer, c'est euh, ces stratégies possibles, vont-elles nous prémunir totalement de la perte de 30% Vont-elles éviter une partie de la perte Et puis il faut aussi voir les choses du point de vue de ce qu'on appelle en, en économie le coût de désutilité, en, dans l'hypothèse où on quitte les marchés, ou à, à défaut de quitter les marchés, on quittera partiellement ou totalement le marché des actions pour se tourner vers d'autres actifs afin d'avoir une résilience beaucoup plus importante de notre portefeuille boursier. Euh, eh bien, euh, à quel euh, quel risque de hausse, euh, quelle probabilité de hausse et quelle ampleur de hausse euh, risque-t-on de de manquer si on adopte ces stratégies Puisque évidemment tenir compte de ça pour mesurer le caractère opportun ou pas, euh, de prendre telle ou telle stratégie. Donc la première solution, celle qui paraît la plus intuitive, c'est de sortir du marché. Euh, c'est une solution qui vous sera en général pas du tout conseillée par les professionnels de la bourse. Au moins pour une raison, c'est que la plupart des professionnels auxquels vous poserez la question sont des professionnels qui ont une relation commerciale avec vous, qui ont une relation de gestion de votre portefeuille et donc de manière connexe à cela, de vente de produits ou de participation à la vente de produits sur lesquels ils touchent une rémunération, et en l'occurrence, s'agissant de produits financiers, une rémunération dans la, dans la durée, qu'on appelle une rémunération récurrente, il est évident que leur intérêt est que vous restiez investi en bourse, quoi qu'il arrive, c'est-à-dire quoi qu'il vous arrive. Cela étant dit, on va voir que l'idée de rester investi en bourse n'est pas forcément la plus mauvaise, à condition de prendre les dispositions les plus Alors sortir de la bourse, et eh bien ça veut dire tout simplement, euh, de la façon euh, la plus bestiale qui soit, <rire> la, la plus basique, c'est je vends tout et je retire mon argent euh, de, de, mon, de mon portefeuille, et, voilà, euh, voire de mon compte en bourse. Alors, que faire de cet argent eh bien, Une fois que je l'ai retiré, la question qui va se poser, c'est dans quel type d'actifs je vais pouvoir les placer. Euh, L'idée le, la plus simple euh, que je prends en compte dans cette solution, c'est de, de ne pas replacer notre, notre argent, parce que quelque part le replacer, c'est de nouveau le soumettre euh, à, à des risques euh, liés à des investissements euh, qui ont forcément eux-mêmes un rapport avec la conjoncture qui, qui pourrait expliquer l'investiture de la bourse. Donc c'est les remettre dans le circuit et l'idée est précisément de retirer notre argent du circuit. Alors qu'est-ce qu'on va faire de cet argent Eh bien on va le, le garder en liquidité. Et la meilleure solution, bon, j'en ai parlé dans des, beaucoup, j'en souvent parlé en coaching, j'en ai parlé aussi dans, dans diverses formations. La meilleure solution, c'est de, de diversifier euh, ce cash en devises, euh, bon, qui sont, il euh, euh, y, y a une liste, on va une short liste de devises qui, qui convient, qui convient à ça. Euh, je n'en ne, parle pas là. Euh, je, elles seront pour ceux que ça intéresse d'avoir plus de précisions sur cette solution. Elles seront précisées dans le PDF que vous aurez en premier premier niveau de lien sous, sous la vidéo en cliquant sur le plus PLUS majuscule, puisque je vais, je vais mettre à vos disposition un, un, un petit rapport en, en PDF pour synthétiser tout ce que je vais vous dire ici et faire quelques développements que je ne ferai pas. Alors les autres stratégies à commencer par la, la plus simple, puisque elle consiste à se positionner sur une, une seule classe d'actifs. En l'occurrence il s'agit de, de mettre ben, tout le cash qu'on aura retiré de la vente de nos positions euh, euh, obligataires ou actions, principalement actions puisque c'est surtout à ça que, que l'on pense en l'occurrence, euh, il s'agit de, avec, avec ce, ce cash d'investir sur ce qu'on appelle des fonds monétaires. Alors là aussi les fonds monétaires, euh, tous ceux qui ont pu discuter avec moi ou étudier euh, différents travaux que, que j'ai faits, différentes publications que j'ai faites, qu'elles soient offertes ou qu'elles soient dans, dans le cadre de, de prestations payantes, euh, savent ce que c'est. Donc je, je résume rapidement pour ceux qui ne connaîtraient pas. Euh, les, fonds, les fonds monétaires, ce sont des placements obligataires de très très court terme, qui de ce fait, je ne vais pas entrer dans, la, dans les raisons techniques de ce que je vous dis, mais retenez que c'est comme ça, qui, euh, donc en raison de leur très très court terme et de la qualité exceptionnelle des signatures qu'il y a derrière ces obligations, euh, et du nombre de lignes qu'il y a dans ces fonds, que soit ce qu'il se passe sur les marchés financiers, eh bien, euh, ils demeurent parfaitement stables. Alors, ils ont un petit inconvénient, c'est que comme ils sont constitués d'obligations de très très court terme, euh, à l'heure actuelle, on a sur ces obligations, euh, s'il est bon de le rappeler, des taux négatifs. Alors négatif, c'est légèrement négatif. Ce qui fait que la performance annuelle de ces fonds euh, est de l'ordre entre 0,3 et 0,5%. Euh, ce qui, pour une durée de quelques mois, induirait euh, une performance qui serait compris aller entre... Euh, euh, moins 0,15 euh, à moins 0,30% donc ce n'est pas considérable euh, c'est le petit coût c'est les petits prix de la sécurité pour une période de quelques mois donc, la, la deuxième solution ça va être en gros de scinder euh, notre, de, de scinder le contenu de notre portefeuille en deux catégories à peu près 50% d'actions et 50% d'un instrument financier qui s'appelle les bons du trésor de long terme, des États les mieux notés du point de vue de leur solvabilité internationale, et parmi lesquels il y a les États-Unis, mais il y a aussi la France, il y a aussi l'Allemagne, et puis de manière, de manière générale, si on fait un mix des, des bons du trésor de l'Union européenne, l'ensemble est considéré comme étant assez solide. Alors, personnellement, je ne pense pas que ces différentes catégories de bons, enfin, ces différentes nationalités de bons du Trésor que je viens de vous présenter aient toutes est toute la même solidité euh, finale. Euh, néanmoins, ce sont là des, des placements extrêmement solides du point de vue de la probabilité d'être finalement remboursés par les emprunteurs, c'est-à-dire par les États qui les ont. L'idée de cette stratégie qui consiste au fond à transformer 50% de nos actions en banque du trésor, typiquement bon du trésor, bah euh, euh, bon trésor. L'idée de cette stratégie, euh, bien sûr, c'est qu'en cas de crack des actions, on n'aura pas simultanément un crack des obligations d'État de long terme. C'est-à-dire que on va pouvoir rester, euh, rester sur les marchés de façon à s'exposer à la hausse qui peut éventuellement être forte dans les mois qui vont précéder l'éventuel krach. Euh, alors certes, on ne sera plus exposé qu'à hauteur de la moitié de notre portefeuille, mais quand même, on pourra bénéficier des résultats de cette hausse. Et puis, grâce à la partie que l'on a en bons du trésor euh, d'État de long terme, euh, ben faire en sorte que si le krach se produit, euh, les, ces bons du trésor, vont voir leur valeur augmenter bon, par un mécanisme qui est, qui est tout à fait classique et qui est lié au fait que si le crack se produit, de nouveau, les taux d'intérêt vont, vont, vont baisser de manière autoritaire euh, et que, grosso modo, ce qu'on va gagner sur les, les obligations d'État euh, compensera ce qu'on a perdu sur, euh, sur les actions. Alors, bien sûr, comme toujours, dans ce type de stratégie, on n'a jamais une compensation totale, mais, grosso modo, et là, on a on a du benchmark, sur fond enfin, du benchmark, on a des, des track record qui, qui, qui ont, sur, sur des années et des années, euh, cette stratégie fonctionne. Donc c'est une stratégie de protection qui ne met pas à l'abri d'une certaine perte, mais qui met à l'abri d'une perte importante. La dernière solution, en tout cas, que je présente dans cette vidéo, et d'ailleurs les trois solutions que je vous présente aujourd'hui sont, à mon avis, les trois seules solutions, plus celles qui consistent carrément à, à s'en aller, à récupérer son argent et attendre des jours meilleurs pour revenir. Euh, donc ce sont parmi les solutions qui permettent de rester en bourse, à mon avis ce sont là les trois seules solutions les plus, euh, les, les, les, les, les plus sérieuses, euh, les plus faciles à mettre en œuvre, et euh, qui, donne les, qui donne les meilleurs résultats bon après il y en a d'autres mais c'est pas l'objet de cette, de cette vidéo euh, donc la troisième solution eh c'est une solution qui elle euh, prend la problématique beaucoup plus en amont euh, qui consiste à avoir une répartition permanente de son portefeuille euh, en un certain nombre euh, d'actifs euh, qui font que, enfin répartition qui fait que en cas de forte baisse sur les actions, l'ensemble des autres éléments qu'on a dans le portefeuille va compenser peu ou prou la baisse des actions. Donc c'est un peu la même idée stratégique que la deuxième solution, sauf qu'elle est basée sur une composition plus complexe du portefeuille parce que ce type de portefeuille ne vise pas seulement à être résilient en cas de baisse des, des actions, mais il, il vise également à être résilient par exemple. En cas également de baisse des obligations c'est à dire en cas de finalement de conjoncture haussière des taux et euh, en gros l'idée c'est d'être résilient à peu près tous les toutes les situations macroéconomiques et macro en ayant toujours au moins un comportement qui euh, sera poussé à la hausse tandis que un ou plusieurs autres sont poussés à la baisse voilà alors en ce qui concerne euh, la situation actuelle pour ceux qui aujourd'hui sont investis en bourse et notamment en actions mais qui n'ont pas cette composition de portefeuille et qui souhaiteraient finalement mettre cette stratégie en œuvre, ben, ce n'est pas très compliqué vous pouvez quasiment instantanément transformer enfin, vendre une partie de votre allocation actions pour la réinvestir dans les les catégories d'actifs que je vais là vous préciser donc cette composition de portefeuille que je vais là maintenant vous exposer est tirée d'un portefeuille type euh, connu des, des investisseurs en bourse et des, des professionnels de la bourse, qui s'appelle, me semble-t-il, c'est le portefeuille de Brown. En tout cas, c'est le nom de, de, de, de, de l'analyste et gestionnaire de portefeuille qui a, qui a créé ce, ce portefeuille. Et euh, l'idée de ce portefeuille est la suivante. donc C'est de répartir euh, votre, vos actifs en, euh, en quatre, en quatre carregaux. Enfin, en quatre carigots forcément égaux si je dis quatre quarts, en quatre, en quatre parties égales, donc en quatre quarts. Euh, un quart de cash, un quart d'or, un quart, un quart d'action et un, un quart d'obligation d'État de long terme. Comme aujourd'hui, si on met en œuvre cette idée de portefeuille, on va quand même être beaucoup plus sensibilisé à la nécessité de faire face à, une, à un risque identifié comme plus probable à l'heure actuelle que les autres scénarios pour lesquels ce portefeuille peut fonctionner, et que ce risque, c'est le, le, le crack sur les actions. Personnellement, je, je pense qu'il serait quand même plus adapté d'avoir 40% en cash, donc que l'on peut garder sous forme d'euros ou, de, ou sous forme de devises. Euh, je préfère personnellement avoir un, un mélange de devises, comme je vous l'ai dit. Euh, et puis, euh, ben, le reste... Le reste, c'est-à-dire la, la partie or, la partie euh, euh, action et la partie obligation d'État de long terme, je dirais qu'on la répartira un petit peu en fonction de ce que sont nos, euh, nos anticipations personnelles, la façon dont on sent, le, dont on sent les, les marchés, euh, l'idée étant quand même de ne pas trop s'éloigner d'une écure répartition entre ces trois, ces trois autres poches. Alors, commençons par la, la stratégie euh, intuitive qui consiste à, à s'enfuir de, de la bourse en vendant tout et en, en retirant tout de, en fermant, fermant son portefeuille ou en le, ou en le laissant vide. Euh, eh bien, euh, on s'expose à avoir un manque à gagner qui sera celui de la hausse des marchés entre aujourd'hui et la survenance éventuelle du crack. Euh, il n'est pas du tout impossible que avant le crack, les, mar les marchés financiers vont encore de 10, voire 15%. Je doute que ce soit plus, mais enfin, pourquoi pas Eh bien, euh, si on a euh, une hausse de, mettons, de 10% dans les 6 mois et qu'on n'est pas là, eh bien on, on, a, on, a manqué, euh, on a manqué un gain de 10%. Par contre, euh, si dans 6 mois, on a un crack avec au minimum une perte de 30%, eh bien, on aura évité une perte de 30%. Si on adopte cette stratégie, ça veut dire qu'on considère que la probabilité d'avoir le crack, donc la perte de 30%, est plus importante que la probabilité de ne pas avoir le crack. Euh, et on, on, peut, on peut dire que le fait d'éviter la perte de 30% est beaucoup plus intéressant que le fait de manquer euh, un gain de 10%. Donc ça veut dire que l'avantage financier de cette stratégie, ce n'est pas 30% moins de 10%, c'est plus que ça parce que tout simplement la probabilité d'avoir moins de 30% est plus importante que celle d'avoir, de manquer 10%. Pour la deuxième stratégie, euh, la couverture par les, les actions d'État, pardon, par les bons d'État de, de long terme, euh, l'idée donc c'est qu'on ne va pas quitter la bourse mais on ne sera exposé. Euh, au risque sur les actions qu'à hauteur de la moitié des actions qu'on avait, puisqu on aura transformé, euh, puisque l'autre moitié des actions ont été transformées en obligations d'État de long terme. Euh, donc le, le manque à gagner éventuel que l'on aura en cas de hausse de 10% dans les, dans les six mois qui viennent, eh bien ça ne sera un manque à gagner que, en gros, que de 5%. Maintenant, le, le, risque, le risque de perte. Euh, que l'on aura, si jamais donc le krach survient mettons, à échéance de 6 de mois, bien sûr, de donc qui, est, qui pour rappel, est de 30% sur les actions, eh bien, il ne sera pas de 30% euh, puisque, euh, on est, par rapport à la taille du portefeuille, on est exposé que la moitié des actions, donc il sera un maximum de 15%, et surtout, le fait que le reste soit investi sur... Les, sur les obligations d'état long terme dont l'hypothèse est qu'elles vont monter fait que ce risque de perte risque d'être en fait très proche de zéro donc en ce qui concerne la troisième solution bien pour calculer le, le manque à gagner éventuel ou la perte éventuelle il faut définir bien sûr la composition de ce portefeuille euh, donc j'ai préconisé euh, en tout cas j'ai considéré que à l'heure actuelle dans ce, dans ce portefeuille il était bon d'avoir au moins 40% de, de cash. Alors, on va rester sur cette hypothèse-là. Euh, on va dire qu'on prend 10% d'or. Évidemment, tout cela est discutable. Enfin, c'est l'hypothèse sur laquelle on va travailler. Et puis, que les 50% qui restent sont divisés à moitié-moitié, c'est-à-dire 25% et 25% entre actions et obligations. Alors, dans ce cas-là, je vous épargne les détails, les détails des, des, des calculs. Euh, le manque à gagner que l'on va avoir euh, va être, va se mesurer par... Donc, la masse, la partie qui n'est pas investie en actions, c'est-à-dire 60% de l'ensemble, avec le potentiel de gain sur les actions qui est 10%, on va être à 6%. Et puis, par le même type de calcul au prorata, les pertes auxquelles on va être globalement exposé ne vont pas dépasser 12,5%. Voilà donc euh, le chiffrage de cette dernière. Alors je ne tire aucune conclusion du style la meilleure solution est la numéro 1, la numéro 2, la numéro 3. Euh, cela n'a pas d'intérêt puisque ce qui est important, c'était bien de mesurer pour chaque solution pour chaque solution le potentiel de perte de, perte de chance d'un côté et de l'autre le potentiel de, de, perte, de perte tout court. Euh, bon, chacun bien sûr euh, s'intéressera plus ou moins à telle ou telle solution en fonction d'une part son appétence pour le gain et d'autre part son hostilité à la prise de... Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les stratégies possibles face aux nouvelles incertitudes qui se dessinent sur l'avenir de, de, de court terme, moyen terme des, des actions et d'ailleurs des marchés financiers. Euh, en accès, je vous rappelle pour terminer que vous pouvez en savoir plus sur cette analyse à partir du rapport en accès gratuit sous forme de PDF que vous avez par le premier lien sur, sous la vidéo. Et euh, je vous signale qu'en ce qui concerne la nouvelle formation sur l'or, disons l'approfondissement de la première mouture de la formation sur l'or, celle-ci sera disponible si tout va bien vendredi en fin de journée, sinon dans le courant du week-end. Vous pouvez accéder à la présentation de cette, de cette formation à partir du deuxième lien qui est sous la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Ben, si c'est le cas, n'oubliez surtout pas de lever le pouce, de commenter, de partager. Je suis, je suis intéressé à connaître les autres solutions que vous pourriez avoir pour faire face à l'incertitude qui se présente du point de vue des marchés financiers dans les prochains, dans les prochains mois. Portez-vous bien et puis je vous dis à très bientôt.